Bonjour et bienvenue à l'Université catholique de Lyon. Notre université est dotée d'un institut de langue et de culture française, l'ILCF. La mission de cet institut est d'enseigner le français comme langue étrangère aux étudiants internationaux, et cela quel que soit leur niveau. L'ILCF accueille à Lyon, patrimoine mondial de l'UNESCO, des étudiants de plus de 90 nationalités comme vous, et nous offrons des cours innovants et reconnus par le label qualité FLE, délivré par l'État français. Alors